Ah oh, Pasteur, ça va pas du tout. Je tu seras élevé à tel point que les grands de ces pays, les grands de ce monde feront appel à toi. J'entends le Saint-Esprit dire. Que, dis à ma fille, viens prendre soin de toi. Dis-nous Junior, est-ce que tu pries pour ça Que voulez-vous dire par là Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ah ok, je t'écoute.